Ouais c'est bon, c'est le premier Papa yes. Vas-y, euh, montre ce que tu es en train de faire, papa. Tu fumes un jouet Oui. Le rabot, je te félicite. Mmh. Voilà. tu sais que c'est illégal de faire ce genre de choses. Tu le sais Ben bah, d'après la loi de l'homme blanc, oui. D'après leur vieille loi pourrie, oui. Mmh. Bon, en scène euh, tous les deux. Ah, fond. T'es mon papa Ben oui. Mmh. Fin de fin de tu me J'ai cette chance. Mmh. Euh, moi j'ai cette chance, euh, fille de pied d'être ta fille aussi. Mmh. Okay. T'as vu, je suis vieille. Yes. Non, no, t'as. No. Quoi, tu me dis, yes euh, Non, non, mais euh, je euh, ne pas que dire ça. Bon, t'as ouais. vu le caf tout à l'heure La chance que j'ai eu de ne pas conduire Parce que sinon, ouais. c'était encore une histoire ouais, qui ouais. allait partir en couille. Euh, je dis pas C'est bon. sûr. Bon, enfin, en allez, que salut. Je...